Avant de vous parler de ce qui va se passer là maintenant sur scène, je tiens à vous dire que mon copain Loïc, comédien de môme, est en garde à vue après avoir été frappé par les gens du MEDEF. Voilà. Là maintenant, je suis avec quelqu'un qui va nous parler de poésie, qui va nous parler de musique, d'histoire, d'amour et de justice. Riton est descendu, malgré qu'il n'y ait plus de funiculaire, sur la place de l'arrêt. Salut Riton! Salut, c'est bon? Ça va? Écoute, ça va très bien. j'apprends avec. Euh, euh, comment c'est le déplaisir que Loïc est euh, en garde à vue alors? Ouais. C'est ton copain aussi? Ouais, je le connais bien. On, on a travaillé ensemble, on travaille ensemble loin ouais, de temps en temps. Libérez Loïc! Libérez Loïc. <rire> on va y aller le chercher. On va ah aller ah chercher. ouais, c'est notre pote. Ouais. Alors, toi, euh, qu'est-ce que tu penses de tout ce qui se passe actuellement? Oh bah Qu'est-ce qu'il faut en penser euh, C'est difficile à, à analyser. Je pense que c'est très intéressant, c'est tout à fait passionnant. Euh, je pense qu'on est trop gentil, <rire> de façon générale. Ouais. Euh, on ne reste je pas pense... comme un temps de la commune. Alors je sais pas s'il faut se battre comme ça, parce que ça fait pas mal de morts, malheureusement. Ouais. Euh, non, mais je crois qu'on oublie que les, les, les, a, les acquis sociaux, c'est des acquis sociaux, c'est des, des progrès qui permettent à tout le monde de vivre mieux et que... C'est pas des privilèges. C'est pas des privilèges. Et puis, en plus, on nous dit souvent, enfin, on entend souvent, ah ouais, mais vous vous êtes, vous, vous êtes soigné gratuitement ou ceci, cela. Non, tout ça, c'est des choses qu'on paye. Avec nos, et y a nos des charges et ça. sont battus pour ça. Et voilà, absolument. Bah, bon, Tout le monde sait ça, bien sûr. Avec un sacré ministre <rire> qui s'appelait Ambrose Praza. Ah, le fameux Ambrose Praza qui était ouvrier, ouais. Qui était un ouvrier hein. Voilà, c'est ça. Donc toi, euh, tu as euh, une figure de Belleville, de mes mille montants. Il paraît, mais ça, j'y peux rien. Hein. C'est ma, euh, ma gueule. C'est normal, parce que tu as du cœur, tu as une âme, ouais. tu as des rêves. Oui, bien sûr, et bien puis, sûr, euh, comme tout le monde. Les gens, tu leur apportes un peu de sucre dans leur vie. Ah, ça, ça fait plaisir. Je sais qu'ils me disent souvent qu'ils sont contents de me voir. Et moi, je suis aussi content de les rencontrer. Donc, euh, on se rencontre euh, dans le chemin euh, de la chanson. La chanson, c'est, euh, ça a été avant tout, avant la télé, avant les radios, avant le disque. Ça a été le média qui a permis aux gens de se parler et de transmettre des idées, des idées et des sentiments. Donc, euh, tout ça est bien normal. Tu as un répertoire assez large, il va de quelle année à quelle année Alors, de quelle année à quelle année euh, Si on pense à Rue de Boeuf, euh, il va du, du 15e ou 16e siècle à, à nos jours, mais principalement au 19e et 20e siècle. Euh, la première chanson qui m'intéresse dans le répertoire est de 1735, c'est ouais. une chanson qui parle des, des chanteurs de rue. Ouais. Voilà. Après, il n'y a pas de limite, hein. on peut faire même des chansons de demain ou des chansons d'aujourd'hui. Ouais. Voilà. Bon, écoute Riton, je crois qu'on va laisser la parole à toi Et ouais. à ton orgue de barbarie ouais. Qu'est-ce que tu vas nous jouer en premier Je vais chanter euh, Les Mains Blanches Puisque cette euh, chanson en ah parle, celle parle... De <rire> Non, non, non pas celle de une, une chanson du 19 e aussi Qui euh, traite euh, un peu Des, des gens de l'époque Les Mains Blanches, c'est ceux qu'on aimait pas C'est ceux qui travaillaient pas de leurs mains on, on parle des, des aristocrates euh, ouais. Des curés, des hommes politiques Etc, puis à la fin on fait la part belle Oui mais il y en a la un qui était un peu comme de Bon Il là <rire> Non, non, non, non. super curé là <rire> On ne parle pas de cela. <rire> Je te laisse. Les mains avec blanches. Avec ton de barbare. À toi, Riton. Voyez donc cet aristocrate, palgomeux qui fait ses épates, ça passe sa vie à, nocer. à 20 avant-temps c'est déjà cassé, comme une femme ça a des faiblesses, ça veut jouer à l'ancienne noblesse, incapable de gagner son pain, voilà le type du vrai gandin il a les mains blanches, les mains maquillées. Il a les mains blanches, par la honte souillée. Ça sent la paresse, c'est mouf et Voilà ce qu'on appelle des mains de feignants. Croyez donc ces hommes en soutane, paraît-il sur le bon de plane, prône Moïse et Jésus-Christ, et font le contraire de leurs écrits. Oui, Moïse était un apôtre, Jésus-Christ mourut pour les autres, tandis que vous, prêtres, pasteur, rabbin, <rire> votre but, c'est l'or, le butin. Ils ont les mains blanches, les mains maquillées. Ils ont les mains blanches, par la honte souillée. Ça sent le roublard, ça sent le malin. Voilà ce qu'on appelle un poil dans la main. Et maintenant on parle des hommes politiques <rire> Croyez donc, ces hommes politiques, vrai paillasses sa gueule tragique, qui pourra aller au Parlement, au peuple font du boniment Je vous promets les retraites ouvrières, je vous promets la fin de vos misères, mais ils votent d'abord et comment Pour eux-mêmes 41 francs Ils ont les mains blanches, les mains maquillées ils ont les mains blanches par la fraude souillée. Ça sent le roublard, ça sent le malin. Voilà ce qu'on appelle un poil dans la main. Oui, maintenant on parle de vous aussi. Voyez donc cette foule tapageuse, quelquefois gaie, souvent malheureuse. Oui, ce sont les braves ouvriers, c'est la masse des sacrifiés. Ils reviennent du bagne de l'usine, ils sont pâles, ils ont mauvaise mine. Hommes et femmes vrais gumeurs de faim, qui engraissent un tas de coquins. Leurs mains ne sont pas blanches, elles ont travaillé. Leurs mains ne sont pas blanches, elles sont meurtri, broyées. Ça sent le courage, la force, l'honneur. Voilà ce qu'on appelle des mains travailleurs. Merci Rito. Tu nous chantes quoi maintenant Eh bien... Euh... Comment dire, j'ai pensé qu'on avait fait pas mal de comémo autour de, de Verdun. Ouais. Il y a une chanson très particulière dans le répertoire qui est le, la chanson de Craon, puisque c'est une chanson ah. qui a été écrite par les, par les Poilus eux-mêmes. On ne connaît pas le nom de l'auteur puisque ça a été une création collective, hein, une création de... C'était écrit dans les tranchées. Dans les tranchées, voilà. À Craon euh, même. Oh bah je, non, on a appelé ça la chanson de Laurette aussi, elle a eu plusieurs noms. Ça n'a pas tellement d'importance où elle a été écrite. Ce qui est important, c'est ce qu'elle dit. Hein. Ouais. Alors elle a été écrite sur une, une bluette de l'époque qui avait été écrite par euh, James Sablon, qui était le père de Jean Sablon. Ouais. Ça s'appelait Bonsoir Mamou, ça n'avait pas... Euh, une, voilà, c'était une petite bluette que les gens aimaient bien. Mais euh, ouais, euh, les, les poids de ont on changé les paroles pour euh, raconter leurs histoires. Allons-y pour Crown. Allons-y pour Crown.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 Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours, dans cette guerre infâme. C'est un crâne sur le plateau qu'on doit laisser notre peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés.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 C'est malheureux de voir sur les grands boulevards Tous ces gros qui font la foire C'est pour eux la vie est rose Pour nous c'est pas la même chose Au lieu de se planquer tous ces embusqués et mieux de monter au tranché pour défendre leurs biens car nous n'avons rien, nous autres pauvres puretins. Tous les camarades sont étendus là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qu'on le pognon, cela reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau. Car si vous voulez la guerre, payez-la de votre peau. Voilà. On a un peu de Alors joie. cette ouais chanson, il faut quand même dire qu'elle est aussi dédiée à tous ceux qui ont été fusillés parce qu'ils ont, euh, soi-disant, ils ne sont pas montés au combat. Eh oui, c'est exactement. Les, les mais qu'est-ce que tu 17... vas le faire non, quoi. <rire> Eh bien, je vais faire... Un... Va, je J'ai pensé orange. faire les pieds... Non, non, bouge pas, ne touche à rien. Là. Ah, je, vous... je vais vous parler. Voilà, c'est mieux qu'il touche à rien. Parce que c'est bon, il est superbe, mais quand il touche à rien, il fait vraiment le mieux. <rire> ah ben, est merci. Non, non, mais il y a des fois, on est habile, des fois, on est mal habile, c'est tout, je n'ai rien. Non, tu as, as des copains dans la, dans la régie, apparemment. Ils sont au courant. <rire> Allez, je vais vous parler du quartier d'où je viens, et si vous avez un peu de... Belleville Voilà. En fait, euh, Belleville et Ménilmontant, c'est deux quartiers contigus, mais qui se mélangent maintenant. Ouais. Voilà. Et il on ne sait jamais si on est du côté de Belleville ou du Belleville-Montant. montant Un euh, tout petit détail, il ne faut pas oublier qu'en 1860, ces deux quartiers étaient dans, dans une autre ville. Bah, C'était une autre ville, ça s'appelait Saville à l'époque. Ouais, et c'est euh, le baron Hoffman qui, qui a créé ces quartiers dans Paris. Euh, Baron. <rire> oui, oui, absolument. C'est pas le Baron. Hoffman, il s'appelait Non, attends. Hoffman. Euh... Hoffman. Ouais, ben, Hoffman, ouais, non, ouais. C'est bah les oh, contes d'Hoffman, c'est. Ouais. Euh, Mais c'est normal. Bah, c'est euh... à peu près pareil. Mais est Esteban, ça. <rire> non, c'est à peu près pareil, parce que c'est. Ouais, voilà, c'est voilà, Offenbach. Euh, qui fait <rire> là, voilà. Ouais, ben voilà. Voilà. Alors, de temps en temps, pour ceux qui entendent et qui veulent bien chez vous, chez moi, euh, sur la place, il faudra dire à Belleville et de temps en temps à ménilmont Et ouais. c'est facile à trouver. Papa c'était un lapin, qu'on appelait JB Chevin et qu'avait son domicile à Belleville. Soir avec sa petite famille, il se baladait tranquillement des hauteurs de la courtille. Amenez il montant, amenez montant Il buvait si peu qu'un soir, on l'a retrouvé sur le trottoir, l'été crevait bien tranquille, à Belleville On l'a mis dans la terre glaise, pour un prix exorbitant, tout en haut du père Lachaise Amenez le montant Amenez le montant depuis ce temps, c'est moi le souteneur, naturel à ma petite sœur, qui est l'ami de la petite Cécile, à Belleville, qui est soutenue par son grand frère, qu'on appelle Éloi Constant, et eh ben qui a jamais connu son père. Amenil Montan, amenil Montan. Ma sœur est avec Eloa, dont la sœur est avec moi. Le soir sur le boulevard, je la refile. à Belleville. Comme ça, je gagne pas mal de braise. Et ben, mon beau-frère en fait autant. Puis y refile ma sœur Cézée. le montant, le montant. Dimanche, au lieu de travailler, je monte les momes au poulailler, voir jouer le drame ou bien de vaudeville. ville à Belleville. Le soir, on fait ses épates. On étale son culbutant, mince des genoux et large des pattes, amenez le montant, amenez le montant. C'est comme ça qu'est le vrai moyen de vivre en bon citoyen. On grandit sans sphère de ville, à Belleville, on crie vive l'indépendance, on a le cœur basse et content. Et on nage dans l'abondance, amenez le montant, amenez il montant. Amen Merci, donc Voilà, on voilà fait comme ça. On vit des histoires. — C'est extraordinaire ah, !— C'est côté Peter Pan, finalement <rire> !— C'est mon côté, je veux pas grandir, c'est ça Ça ah, m'arrangerait si bien, ça m'arrangerait <rire> bien !— Non, tu veux pas vieillir, il n'y a raison Qu'est-ce que tu vas nous chanter, là, maintenant ?— Alors, je vais vous chanter... Bah, tiens, on va changer de continent, et on va changer de langue. Hein Je sais pas si tout vous étiez nés en 67, les copains, mais... Euh... Non, ben, en 67, euh, mourait... Euh... — Un mec qu'on appelle Che Guevara, c'est Oui, on l'a appelé comme ça, exactement, exactement. Et on va chanter euh, cette chanson Hasta siempre Hasta siempre. Exactement. Et tu le chantes en espagnol Et je le chante en espagnol parce que moi je peux chanter dans toutes les langues. Surtout si j'ai appris les choses par, euh, par cœur. À toi, riton Alors un, un rythme un peu différent pour un orgue de barbarie, mais ça marcherait bien, il n'y a pas de problème. Aprendimos a quererte, des la, la culture, Donde el sol se tu bravura, le pudo escuerto a la muerte, A qui se quiera la clara, la entra abre transparencia, De tu querida prudencia, comandante Che Tu mano gloria y fuerte, Sobre la historia dispara, cuando toda santa clara, Se despierta para verte, aquí se queda la clara, La entran transparencia, De tu querida presencia, Comandante Chiquivara. Vienes quemando la brisa, con soles de primavera, para plantar la bandera, con la luz de tu sonrisa, aquí se queda la clara, la ensanable transparencia de tu querida presencia, comarante Che O amour revolucionario te conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se quiera la clara, la entrada transparente de tu querer presencia, como te voy Seguiremos adelante, como runto a ti seguimos y con el pueblo te decimos, hasta siempre, camarante, aquí se queda la clara. La entran a transparencia de tu querer la presencia comonante, che que vara que la clara. La entran a transparencia de tu querer la presencia comonante, che que Epa. – Riton, ouais. cette loi, connerie, c'est en fait pour nous enlever des acquis pour lesquels nos pères sont morts oui, !– Oui, oui, enfin, c'est pour euh, c'est pour servir le capital, il semblerait !– Oui, mais toi, tu as des chansons qui parlent de l'époque où on a acquis ces droits !– Entre autres, et puis ce, au moment où on a rêvé aussi de, de peut-être changer les choses, puisque sous l'Ancien Régime, le, le roi était le roi de droits divins ah ben bah, c'est presque pareil avec François Ier là 1 <rire> Ier <premier. rire> Et, Et tu voilà, nous chantes quoi nous, là nous, nous, nous, ben, On va chanter euh, une chanson de 1892. Euh, bah. Tu te souviens es, Tu étais ouais, juste ouais, né ouais, là ouais, ouais. <rire> à Comment elle s'appelle Et ça s'appelle euh, Le Père du Chêne. Ah, si tu veux être heureux donc Exactement, que... voilà. C'est une chanson dont on dit que que Ravachol aurait chanté euh, le premier coup, enfin avant un temps, des couplets avant, avant de monter. Hein, je ne sais pas si c'est vrai. En tout je, cas, c'est mon pas. couplet préféré. <rire> <rire> Néon non, nom de Dieu, mon nom est père du chêne. Néon non, tenons le dieu, mon nom est père du chêne. Mara fut un soyeux nom de Dieu, à qui lui porte elle sans Dieu je veux parler sans gêne, nom de Dieu Je veux parler sans gêne Coquin, filou, peureux, nom de Dieu, vous m'appelez Canaille Coquin, filou, peureux, nom de Dieu, vous m'appelez Canaille Dès que j'ouvre les yeux, nom de Dieu, jusqu'au soir je travaille sans Dieu Et je couche sur la paille, nom de Dieu Et je couche sur la paille on nous promet les cieux, nom de Dieu, pour toute récompense. On nous promet les cieux, nom de Dieu, pour toute récompense. Tandis que ces messieurs, nom de Dieu, s'arrondissent la pensée sans Dieu. Nous crevons d'abstinence, nom de Dieu. Nous crevons d'abstinence. Si tu veux être renom de Dieu, pas ton propriétaire. Si tu veux être renom de Dieu, pas ton propriétaire. Coupe les curés en deux, nom de Dieu. Vous les églises par terre sans Dieu. Et le bon lieu dans la merde, nom de Dieu. elle le bon Dieu dans la merde. Peuple trop oublié, nom de Dieu, si jamais tu te lèves Peuple trop oublié, nom de Dieu, si jamais tu te lèves Ne sois pas généreux, nom de Dieu, patron, prêtre, église sans Dieu Mérite la lanterne, nom de Dieu Mérite la lanterne, mérite la lanterne Merci, Riton, de nous faire visiter la révolte à travers les siècles. Oui, euh, oui c'est ça, voilà. Tu nous chantes quoi, là, maintenant bah, On avait dit qu'on terminerait par euh, le temps des cerises. Ouais. Tu veux pas en faire une autre avant Est-ce que je veux en faire une autre avant je, je sens 2, 3, 15, 12. Ce que tu envie, mon qui, Riton. Il n'y a qu'à demander, c'est n'est pas, pas... Ce difficile. que t'as envie, <rire> ce qui te fait plaisir. Ah, moi, ce que j'aime bien, c'est rester chez moi, rien glander. Ah, Mais <rire> C'est loupé. <rire> je suis là, je suis parmi vous. J'y peux plus rien. On va faire une petite chanson de, de Bruyant alors. Ah Qui ouais. nous parle un peu de la butte Montmartre. Tu sais es ça... qui était Bruyant parce qu'ils ne connaissent peut-être pas. Comment ça Ah bah il y a plein de gens qui sont par internet, il y en a qui sont dans d'autres pays, bon, peut-être qu'ils ne savent pas qui était Aristide Bruyant. Bah, alors Aristide Bruyant c'était un chansonnier, un gars qui, euh, qui composait, qui avait un, un, un cabaret. Qui s'appelait Le Chat Les ambassadeurs. <rire> D'abord, enfin bon peu importe, et euh, voilà, c'est lui qui a popularisé ce, cet esprit 3. un jour où il n'y avait personne chez lui, euh, seulement euh, deux couples de bourgeois sont rentrés, Bruand était fâché, il les a insultés, il les a traités plus bactères, les bourgeois ont adoré ça, à partir de ce moment-là, son, son, son cabaret n'a plus désempli, euh, et les gens venaient avec plaisir se faire euh, insulter, engueuler, traiter de tous les noms, par ce, cette canaille. Et là, dans cette chanson, elle est plutôt romantique. C'est une chanson dramatique, un peu, qui parle de la rue Saint-Vincent. Petit truc de Montmartre qui existe encore, dans laquelle on a retrouvé une pauvre fille. Là où il y avait des à, à la Vaisseuse, ça toque de Martre, sur la butte Montmartre, un petit air innocent. On l'appelait Rose, elle était belle, Ah, sentait bon la fleur nouvelle Rue Saint-Vincent On n'avait pas connu son père, Elle n'avait plus de mère, Et depuis 1900, Elle vivait chez sa vieille aïeule, Ou qu'elle s'élevait comme ça toute seule Rue Saint-Vincent à travailler déjà pour vivre, et les soirs de givre dans le froid noir et glaçant, son petit fichu sur les épaules, à rentrer par la rue des Saules, rue Saint-Vincent, à voyer par les nuits gelées, la vôtre étoilée, et la lune en croissant, qui brillait blanche et fatidique sur la petite croix de la basilique rue Saint-Vincent. L'été par les chauds crépuscules a rencontré Jules qui était si caressant qu'a car resté la soirée entière avec lui près du vieux cimetière rue Saint-Vincent. Mais le petit Jules était de la tierce, qui soutient la gerse aussi l'adolescent. Voyant qu'elle marchait pas au pantre, d'un coup de surin lui à le ventre, rue Saint-Vincent. Quand ils l'ont couchée sous la planche, elle était toute blanche, même qu'en l'ensevelissant. Les croque-mordis et que la pauvre gosse, était claqué le jour de ses noces, rue Saint-Vincent. À la vaisseau, à toque de Marthe, sur la butte Montmartre, un petit air innocent. On l'appelait rose, elle était belle, à ah, santé en fait bon, la fleur nouvelle, rue Saint-Vincent. Superbe Ah, c'est bien. Merci, Mariton. <rire> J'arrive, c'est bon. Et maintenant, tu... Bon, bah, on va terminer, quand même, hein. Ouais, ben bah, comme tu veux Bah oui, je veux... Tu veux <rire> pas en faire deux Deux <rire> plus deux, ça fait ah, 4 Ah, <rire> tu sais comment je suis tu me connais depuis des années Pas assez <rire> Ou trop, je ne sais pas <rire> bon, on terminera par une chanson Bon, alors, on va essayer par un contre, truc... Par contre, la dernière, faut que tout le monde la chante Oui. On va essayer un truc... Parce que, bon, jusqu'à présent, j'ai chanté des chansons anciennes, hein. Oh, si C'est une étaient... chanson de Riton, ça, hein, qu'il a composé, lui Alors voilà, j'ai écrit une chanson, mais alors je la connais pas vraiment très très bien. J'ai les paroles là, j'espère que, je que je vais voir. Tu veux que je Non, mais ça devrait aller quand même, on va s'arranger. Voilà. Et ben je vais faire un truc, je vais mettre les lunettes. -le. Ah ouais, voilà. Bon. Attends, je t'arrange un Donc, peu ça va, être... ça va pas être terrible pour le regard caméra, mais bon, on va s'arranger quand même. Allez. Comment dire, euh, vous l'avez tous, euh, tous ce mec euh, de, de, dont Comment je parle Comment il s'appelle ta chanson Alors il s'appelle euh, son tricot de peau. Vous savez, vous avez tous dans vos amis un, un gars, qui, lui il n'a pas changé, lui il n'a vraiment pas changé. Il est rentré au parti communiste à 15 ans, il a été cégétiste dès qu'il est rentré dans l'entreprise entreprise, et depuis il est stalinien tout le temps. Putain c'est mon beau frère C'est ton <rire> beau bon frère, et ben voilà j'ai fait une chanson <rire> sur ton bon frère. C'est une composition de Riton Ouais, je vais le mettre dans le bon, la bonne tonalité pour. Et on reprend. Et la remontre est très très haut la ceinture de son vieux futio. Fermez la chemise aussitôt, il ne porte pas de col mao. Et même quand il ne fait pas chaud, il laisse ouvert son vieux manteau. Il marche dans des vieux croquenots, porte en secret son tricot de peau. J'entends sa maman dire bien, oh, mon petit, il ne fait pas beau. Et lui pivoine jusqu'au naso. J'ai pouffé, c'était rigolo. Oh, il qui stance au haricot, c'est sardiné puis son gigot. Et sa mère disant son écho, toutes les louanges du tricot de peau. Mais il y a plein de trucs pour le prolo. Un étendard, un vrai drapeau. Et quand il, si l'on les fachos, c'est qu'il a bu un peu le perno. Il y a les copains qui font la fête, l'accordéon, la chansonnette. Les jolies filles aux belles mirettes. Mais manque de peau. Sont un archot, ça n'est sûrement pas un manchot, fonctionnaire oui mais syndicaux. <rire> Aujourd'hui il est toujours coco, et ce n'est pas de tout repos, de rester un vrai stalinien. Le rouge, le rouge, c'est pas que du vin. <rire> pour régime, s'il mange du pain, il ne mangerait que ça pour tout fricot. Je ne pense pas qu'il porte un flingot, oh, je vous ai pas dit, les miroirs. Et s'il passe à la République, ce n'est pas seulement politique, c'est que le métro va à Bastille et que par là, il y a une fille qui fait des tracts pour pas une bille Elle saura rien du tricot de peau, car il a mis son cœur au chaud Dans le giron d'une gaucho, une presse manouche, une espingo, qu'il a trouvé très rigolo Elle a ouvert le col-clos, et son caraco Je ne vous en dirai pas trop lui a ôté son tricot de peau. Et si elle fait de bons gâteaux, Il fait griller les trente veau. Elle faisait grandir les marmots, Lui il renseigne les gogos, qu'on acheté l'ordinateur, Qui ne donne pas que du bonheur, Et qui se bloque à toutes les heures. Ce n'est pas de chance. Ils n'ont pas de peau, ce gros ours aime le cacao, ne daigne, daigne pas, pas la Ligo. Il est connu dans l'Anderno pour pas cracher sur le Bordeaux. Et puis le matin du grand soir, il faudra pas le décevoir, ne sortez donc pas l'encensoir. On trahit pas son tricot de peau, une chanson comme celle-là, Eh bien ça ne se finirait pas. Et même si c'est jour de gala, j'ai pas mis ma liquette en soi. Sur le métier, pose l'ouvrage, je bosse dessus, je suis en âge, j'écris, je, je peste et puis j'enrage, je crie des copeaux pour mon poteau. Une chanson comme celle-là, eh bien ça ne se finirait pas. Et même si c'est pas jour de gala, j'ai pas mis ma liquette en soi. Sur le métier, pose l'ouvrage, je crie, je bosse, je suis en âge. Je crie, je peste et puis rage. J'ai dans la peau mon tricot de peau. Oui voilà. <rire> J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai fait ce que j'ai pu. <rire> Mais c'est une première, c'est une première, c'est la première fois qu'elle est chantée en public, comme ça C'est toi qui l'as c'est déjà Ouais, c'est pas mal, voilà Je suis content d'entendre une chanson alors maintenant tu vas nous faire... Eh ben on va terminer par le temps des cerises Par contre, le temps des cerises, on va tous se chanter avec lui quand même C'est une chanson de liberté, c'est la chanson de la Commune Voilà, c'est surtout une chanson d'amour, quoi Et l'amour c'est révolutionnaire, il paraît voilà. C'est l'amour des on gens, hein? On fait pas l'amour, on fait pas la révolution. Ah bon? Et on va au tueur d'un. T'as des drôles guidés, toi? <rire> <rire> Quand nous chanterons le temps des cerises et guerre en et merle moqueur seront tous en fête, les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises sifflera bien mieux, le merle moqueur Mais il est bien court Le temps des cerises Où l'on s'en va de Cueillir en rêvant Des pendants d'oreilles cerises d'amour Aux robes pareilles Tombant sous la feuille En gouttes de sang Mais il est bien court Le temps des cerises Pendant de corps Concueillant cueille en rêvant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 Calmez ma douleur, j'aimerais toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Merci Riton Et voilà Merci Riton En tout cas, monsieur le préfet, Riton et moi, on vous demande la libération de notre copain Loïc. Voilà. Parce Libérons que la compagnie Jolimôme est vraiment embêtée sans Loïc. Libérez Loïc. Libérons Loïc. On va aller le chercher. On va aller le chercher sinon. Avec l'orgue de barbarie. Ah non, non, non. <rire> voilà, c'était voilà. le 99 mars, place de la République. C'était TV Debout. Avec Riton la manivelle, merci Riton, merci, bon. merci à tous, et on va vous rendre l'antenne, et demain c'est la centième, wow, merci super. à toute l'équipe, merci le peuple, et au revoir. C'est le peuple, là, le peuple il est tout là, ah mais il est sorti alors le peuple, le peuple est sorti, le peuple est sorti.